Tu commences <rire> Bonjour, nous sommes les stagiaires en formation de base à la Chaumière. Nous vous présentons une émission sur la présentation de notre concert film. Alors Jolie, comment tu te bon, sens Je suis tellement stressée Ça, ça se presse Ah oui, je vois tout te manger Quand tu arrives ici, ça stresse. Mais si tu es derrière, ça, ça va ça, <rire> <c 'est> <rire> <même pas la rire> ouvrez donc vos yeux. Fallait allez calmer là-bas. Ouvrez grand les yeux. Ouvrez grand les yeux. à grand les yeux. A tout. Ils voilà. n'arrivent <rire> plus. À tout moment, la queue du serpent déle... Des... Voilà. Oh, c'est bien. Je Tu sais que le boulevard Limonier, Hans-Pax et Emile Emil <rire> <B> <rires> Emile Zekmen. <Zemmènes. rire> <rire> Emile Zachman. Sais-tu que le boulevard Adolphe Max... Euh, <rire> <Black> <rire> <B> <rire> <B> <rire>